Dans cette vidéo, nous allons parler de raisonnement inductif et en particulier du problème des généralisations hâtives. Alors pour commencer par un exemple de la vie de tous les jours, c'est si vous commencez à dire que euh, les Parisiens sont extrêmement mal polis parce que vous avez euh, eu une mauvaise expérience avec un serveur dans un café. Euh, bon, ça ne veut pas dire que vous aurez forcément tort, nous sommes peut-être mal polis, mais si vous généralisez juste à partir de votre expérience dans un café, ça c'est une généralisation hâtive. Nous allons prendre un autre exemple, cette fois avec davantage de chiffres, c'est des choses qu'on voit très régulièrement dans les médias. C'est une étude a montré que vous pouviez apprendre n'importe quelle langue en trois semaines avec cette application. Donc ça, les publicités adorent ce type de, de généralisation hâtive. Alors, ce qui s'est probablement passé, c'est qu'ils ont dû faire une expérience sur deux, trois langues, euh, et ou une ou deux langues même peut-être, avec un nombre limité d'apprenants qui ont fait effectivement quelques progrès en trois semaines, et tout d'un coup, on arrive à ce type d'affirmation. Alors qu'en en fait, si vous aviez pris un autre paire de, de langues, c'est-à-dire qu'un chinois qui apprend du russe, vous auriez, avec les mêmes applications, vous n'auriez pas du tout eu ces résultats, et, euh, et donc vos résultats sont complètement biaisés par euh, les, les échantillons que vous avez sélectionnés. Donc on retombe sur la problématique des biais d'échantillonnage. Donc si on voulait être extrêmement précis, il faudrait être euh, plus rigoureux sur le domaine de validité de l'affirmation. La, C'est-à-dire qu'on ne va pas généraliser trop vite, on va préciser dans quel contexte ces informations ont été euh, créées, ces résultats ont été créés. Alors au lieu de dire on peut apprendre n'importe quelle langue en trois semaines avec cette application, on va dire nous avons constaté que euh, pour les locuteurs francophones apprenant l'anglais, euh, on pouvait passer en, pour 50% des gens en moins de trois semaines d'un niveau B1 à un niveau B2. Bien, évidemment, c'est beaucoup moins euh, attirant comme titre pour une publicité, mais ça correspond davantage à la réalité. Donc là, c'est une forme de généralisation qui est plus acceptable. Alors, le problème avec la généralisation, l'induction, c'est qu'il n'y a pas de critères rigoureux pour pouvoir nous dire « ça, c'est une généralisation qui est bonne, ça, c'est une généralisation qui est trop hâtive ». C'est-à-dire il n'y a pas, entre guillemets, de critères d'induction pour pouvoir trancher de manière non arbitraire. Donc là, je vous renvoie à Karl Popper, le philosophe et grand épistémologue, pour des discussions plus approfondies sur la question. Enfin pour conclure, en plus de la question de la précision des domaines de validité de nos affirmations, l'important c'est de faire preuve de nuance et vous aurez beaucoup moins de problèmes de généralisation active.